Je, moins, bon. <rire> mais je suis à côté de la ruine en fait. Oui bah oui mais moi du aussi. dun bah. Bah, bah voilà. dun dun dun dun Je dun vais, vais aïe Aïe aïe aïe aïe Aïe aïe aïe aïe. Aïe Ouais, OK. Alors, bon, je l'emmène pas non. au chocolat parce que moi j'adore ça. Hein. Au petit-déjeuner, c'est nickel. Ah ouais, ouais. <rire> J'aimerais qu'on en revienne à 6h de <rire> radis. Ouais. <rire> Mais il y a pas dehors, tu vois. Merci Il y a toujours une Ah oh non, retrouver un autre hôtel. Oui. Et avec un verre avec de lait, lait, ouais, nickel De quoi à <rire> J'ai trouvé le lait Non, il va revenir. Ouais, bien joué, bien joué. C'est quoi cette bouteille de lait? Ça me rappelle un sketch. Ok, ok, ok. Plutôt bon. une pub. Oui, il y avait une pub, mais il y avait un sketch aussi. C'est vrai. Ah, je l'ai tenu comme j'ai pu, hein. Oui, il y a plus rien. Je l'ai tenu comme j'ai pu. Il utilise que des euh, fioles euh, jaunes. Aïe. C'est quoi l'accélération, la toi, Ouais. Normalement, vous êtes censé avoir fini 4 euh, moteurs. Hein. Non au moins 5, je rigole quoi. Ouais on va arrondir à 8. Partie. Bah ouais. Il a pas le droit à jouer j'ai l'impression. Pénible, ces gens qui voient ah. tout en petit comme ça. Oh il m'a laissé <rire> J'ai déjà tenté euh, Fortnite, absolument. Je veux pas rester là. Hein. Ah ouais t'as bien Bah ben ouais bah ben bien sûr. On va essayer de faire diversion. Le chat en folie. Knight ouais, prop night, ouais, <rire> j'ai essayé prop night. Et sur tes traces, ailleurs. Tu sens sûr Là, on est d'accord. Non Oh, le move de génie Ah, oh, le bon move bon. de génie Le hit, le saut, le saut de génie. Loupé. Loupé. Eh, bien, bah la troisième fois, Coco. Ramp Night, ouais, on a fait les games ensemble, c'est vraiment trop cool. Attends, vas-y. On une vidéo dessus. C'est occupé Raté Une vidéo euh, sur la chaîne. Euh... secondaire. Ma euh, Maillard, fais gaffe. Ouais. Ah. <rire> <rire> ok. <rire> ok. Merci. On par là. Ils sont là. Ah oh, il est fatigué, oh celui-là. Ouais, ouais, ouais. <rire> T'arrêtes, hein Pirelou <rire> Ok, <rire> très bien, incroyable. Et c'est moi qui veux. Euh, c'est moi, il... Yves... Ah, oh, il est fan, gros fan. C'est pour bon, Gros, gros fan J'ai appris la où, Ok, mais tellement vous avez géré pour la gros... Je suis vers la au on, on a fait. Euh... Oui, on a fait ce qu'on a pu là. Pfff. Franchement, oh, là, là c'est de, de la gestion. Est... Euh... Allez, où on casse tout Et a Il m'a lâché 4 m'a lâché, sur des traces encore. Ah, mais il est totalement. Ah, mais il a réparateur. Ah, il a. Ça va aller le coup que tu viennes. Ouais, pardon, oh, pardon Pardon, pardon <rire> Pardon, désolé, désolé, pardon Ah, ah t'es ranté, Pardon, désolé, désolé, pardon Ça va, ça va, ça va, ça va. T'es ranté, il était dans mes fesses en plus. Non, il est sur moi là, ça y est. bien. C'est pour ça que j'ai dit il était. Oui. J'ai dit pardon il a lâché. <rire> Et vraiment Tu lâches alors que t'as un terrain T Il est ah ouais. con bah, Excusez-moi, il a un peu. Non, il a un peu <rire> Je trouve que c'est encore pire en fait. Il est un peu limité quoi. On va le finir vite fait. Hein. Bon, non. On va moi qui tout fait <rire> Comme d'habitude. Oh, quoi. Je fais ce que je peux au secours encore, en vrai, Reste vrai, pas, là, là, pas, pas là, reste euh... là. Il t'a te... perdu. Hein. Ah yes, on va pouvoir te soigner. Allez. Oh là <rire> Je suis mais, oh, mais gros fan Mais le fan, mais je crois que c'est... Plus oui, fan oui. que oui. ça, c'est... Cher euh... quoi sans terrain, es, fini. <rire> Ah bon, d'accord <rire> Il y a une lampe dans le coffre, je sais pas si tu peux... Peut-être. Je te Mais il me top. veut, mais... Oh C'est un grand fan, c'est normal. Ah oui, oui. C'est plus, plus qu'un fan, <rire> Oh, j'ai plus mon... pas mon départ, le secours. Ah non, mais sérieux. J'arrive. Fais gaffe, ça plus la palette ici, hein. Alors, t'es vers où des gens courir par là bas donc j'imagine que c'est là bas. Ah il a pris Ravé non <rire> euh, il, il cherche Maya en fait. Bah oui bien sûr ouais, c'est un de tes fans hein, c'est pas oui. il lâché t'a ouais, Il m'a. <rire> il m'a perdu avec ce que t'as fait comme move. <rire> non mais.. On Monsieur j'ai mon passeport, je vous jure Bouge pas, j'arrive. <rire> De toute façon le stream bien, hein. snipe, non, on ne peut pas présumer il, il hyper de... mauvais en plus. Le stream snipe, quoi. Ah mais ouais, c'est pas impossible. Bah euh... Écoute, hein. Ah ok. C'est pas impossible, mais... Ah ok. Bon, il y a plus le rien, hein. Il te laisse par terre là, vraiment Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il cherche à faire Ah euh, ouais, du court après Mario hein. <rire> Ouais, c'est ça. ouais. Encore? Oh bah ouais, ah ouais, ouais, ouais, grave! Ouais, grave! C'est pas vrai? Bah, si, c'est totalement suis... vrai! Qu'est-ce que c'était que ça? Trop court, oh, jeune homme! Hein. Ouais, c'est pas gentil! <rire> <rire> je, je, je, je... Oh, le petit excellent, je l'ai eu là! <rire> Regarde. Non, ah, non! Oh, là. le seul move! Ah, j'aurais pu. Bon, je fais un pas P2, P2. P2. Quel dommage, quel dommage. Fatigant, hein. Y'a un moteur qui a se faire, non, non Voire deux, non mmh. Salut, Marie. Oh là, il voulait, mais il voulait mes fesses, mais. Bah ouais, mais non, il campe, il campe, mais oui ah ouais, il fait scamp! Que... Il fait scamp! Son... Ah, mais en... le génie! Tu lui as volé son goûter, c'est pas possible. Moi je pense parce que. Il y en a un coup de main ou... en Non, il fait rien. En attendant, il fait euh, il... rien de la game le type. Faut hein, ouais. euh... venir à euh, multi-save là. Hein. Ouais, oh. je suis place, mais. J'arrive. Ouais. Tu me dis quand t'es ok? Okay. Mais il fait scope Allo Salut Aïe aïe aïe aïe aïe Pas pouvoir Fais gaffe, je crois que c'est le dos. Mais bah attends le body. -ball. Mais il est mauvais en plus Mais, <rire> mais il est tellement <rire> mauvais J'ai te soigner Il est, te soigne. est tellement mauvais Il prend tous les 3-6 il... Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est oui, pas possible mais il c'est ah, une <rire> Alors lui c'est pas un pain au chocolat, c'est une quiche lorraine. Lui. Alors tu te caches maillard, tu bouges plus hein. Ouais, oh, je bouge plus bien sûr. Tu restes dans un coin Ouais, je ouais, moi je, ouais, ouais. je, je prends même. Moi je vais reprendre ce moteur. là ouais, je vais prendre euh, Moi j'ai je... un moteur à 50 <rire> Attends. Voilà. Bah, moi aussi ah. je suis à 50 là. Ah il m'a il m'a fait ma <rire> Je sais pas, il m'a fait ma soirée là. Il te veut, c'est tout. Gros gros fan hein. gros gros fan. Hein. Ouais va ben m'avoir là Non même pas mais putain <rire> <rire> T'as envie de lui pincer les joues bonjour ah. mon petit coucou T'as envie de l'adopter ou quoi Mais ah, bah, bah, ah, voir tous ses coups Attention bah, Noël Bon là il m'a eu quand même mais, <rire> mais... Ouais, attention Noël là y a du... Je vais faire apparaître <rire> un totem <rire> Regarde, ah. regarde ce qu'il en est, vous voyez ou pas Vous avez vu ou pas Ouais, oui Bah regardez le, le, le, le totem là s'il est là-bas. S'il est éclairé. Le, le totem ou ça je, Moi je le vois pas il est pas A droite. Oh tu veux un petit bisou Ah oh, bah oui hein Ah oh, bah oui hein Alors faut. Oh, alors. Faut... alors. <rire> Vas-y bah, un coup de carte après. Ouais je vais donner. Hop là. T'es en P1 donc ça va. Celui-là. Tu vois pas Deuxième. Y'en a que deux. Hein. Moi j'y vais, attends, j'y vais, j'y vais. vais. C'est quoi c'est voiture sans qu'on tombe là S'il est pas allumé, je suis en ce cas Je là. Ah, okay. attends, attends là, attends Non, tu jettes pas tu, tu... Je vous dis s'il si ah, est allumé. J'y vais. Ouais. Il en plus, est il est mauvais. mauvaises Pas allumé. Pété, pété, pété Y'a une porte ouverte là je vais, vais l'ouvrir, d'accord Mais regarde, mais il foire tout Il foire tout Je, je l'ouvre parce que de toute façon, euh, là, le temps il bah est Bah oui, eu, il faut ouvrir une porte, aura, on va. ça sert à rien de me livrer ici. Ok. Bon, désolé, il doit prendre ses affaires et on s'en va. Vas-y Allez Allez, à la queue-le À la queue le À la queue le Allez <rire> Il pas me toucher, putain Non mais c'est un truc... <rire> Courage allez, Tiens <rire> bon Tiens bon, abonne-toi. Tiens, tiens, un bon. <rire> bon coup pour t'empêcher de passer, vraiment. <rire> bah, euh, je, je, Et coups, le mec, il est rentré trois églisés. Mais comment il a fait Bah comme ça. C'est que ça marche. Il m'a fait double pas. Oh. Voilà. C'est mignon.